Bonjour à tous. Assez souvent dans mes classes, je fais l'énigme du téléphone et de l'étui pour voir les élèves vraiment malins. Donc je vous rappelle, un téléphone et un étui ensemble coûtent 110 francs et le téléphone coûte 100 francs de plus que l'étui. Combien vaut l'étui Et euh, logiquement, si vous êtes tombé dans le piège, vous avez dit que le téléphone coûte 100 francs et l'étui coûte 10 francs. Si vous aviez utilisé des équations et l'algèbre, vous ne seriez pas tombé dans le piège. On va donc voir la célèbre équation, on va commencer par sa définition. Une équation est une égalité contenant une variable, tout simplement. Par exemple, 3x plus 2 égale 5. Oui, c'est une égalité, il y a le signe égal. Oui, elle contient une variable, il y a la lettre x qui tient lieu de variable. On va maintenant voir trois types d'équations. Tout d'abord, l'égalité qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de la variable. Alors à ce moment-là, l'équation est appelée une identité. Donc voici une égalité de ce type, 2x plus 1 égale x plus x plus 1, bah ben oui x plus x et 2x, c'est pareil. Donc là vous pouvez prendre n'importe quel nombre sur Terre, euh, 2 fois x plus 1 ça sera égal à x plus x plus 1, quelle que soit la valeur de x ça sera toujours vrai. Donc cette égalité c'est une équation, parce que c'est une égalité avec des variables, c'est aussi une identité parce qu'elle est toujours vraie. Ensuite, il y a l'égalité qui est toujours fausse, quelle que soit la valeur de la variable. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre à la place de x, ça sera toujours faux. Exemple, x plus 3 égale x plus 5. On va essayer de réfléchir un petit peu, mais vous prenez un nombre, vous lui ajoutez 3, ou vous prenez le même nombre, vous lui ajoutez 5, ben ça ne pourra jamais être égal. Ça c'est sûr, cette égalité elle sera toujours fausse. Le cas où l'égalité ne peut être vraie que pour certaines valeurs de la variable. C'est le cas le plus général, le plus classique des équations. Exemple, x carré égale 25. Donc en général, cette égalité ne fonctionne pas. Si je prends x égale 0, 0 au carré, ça fait 0, ça fait pas 25. Si je prends x égale 1, ça fait 1, ça fait pas 25. Si je prends 2 au carré, ça fait 4, ça fait pas 25. Donc voilà, c'est pas, en général, c'est faux. Par contre, si je prends x égale 5, 5 au carré égale 25, ah, à ce moment-là, c'est vrai. Donc, ce sont ces équations qui nous intéressent en général. Résoudre une équation revient à trouver les valeurs de la variable pour lesquelles l'égalité est vraie. Du coup, on peut appeler la variable une inconnue, car c'est ce qu'on recherche. On la connaît pas, on la recherche. La variable est appelée inconnue. On va noter l'ensemble des solutions avec un S arrondi, un S majuscule curviligne. Donc un exemple, ça passe toujours mieux avec un exemple. X carré égale 25. On vient de dire qu'une des solutions, c'était 5, parce que 5 au carré égale 25. Mais en fait, il y a une autre solution, c'est tout simplement la valeur moins 5. X peut être négatif, il n'y a pas de problème. Et on a déjà vu dans les chapitres précédents que moins 5 au carré, moins fois moins, ça fait plus. 5 fois 5, 25, c'est aussi égal à 25. Moins 5 et 5. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 5 et 5. Je vais encore vous donner euh, des exemples d'équations. Donc une équation qui est toujours vraie, on reprend l'exemple de 2x plus 1 égale x plus 6x plus 1. Donc là, n'importe quel nombre est une solution, c'est n'importe quel nombre réel. Du coup, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble réel, et on connaît le symbole S curving égale l'ensemble des nombres réels, c'est le R avec la double barre. L'équation qui est toujours fausse, x plus 3 égale x plus 5, bah là il n'y a aucun nombre qui est solution, et le symbole aucun, on le connaît. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide, le 0 barré. Enfin, un exemple d'équation classique, 3x plus 2 égale 5, bon là c'est assez facile de voir que la solution, il faut remplacer x par 1, parce que 3 fois 1, 3, plus 2, 5, là, ça marche. L'ensemble de solutions s, c'est seulement le nombre 1. À vous de jouer maintenant, 5x moins 2 égale 13, mettez pause et essayez de trouver la solution, la valeur de x qui permet que l'égalité soit vraie. Donc la solution, c'est 3. On vérifie, on, re, on remplace, on substitue x par 3. 5 fois 3, 15, moins 2, 13. Ça fonctionne. On va maintenant voir comment on aurait résolu ce énigme avec l'algèbre. Donc, qu'est-ce qu'on cherche Quel est notre inconnu C'est le prix de l'étui. On va l'appeler donc E. On va pouvoir faire le calcul avec cette lettre. Le, le téléphone coûte 100 francs de plus, donc il coûte 100 plus E. Et puis les deux ensemble, donc le téléphone 100 plus E plus l'étui, E, ça fait 110. On va maintenant résoudre l'équation, trouver l'inconnu, le prix de l'étui E. 100 plus 2E égale 110, ce qui entraîne, si on enlève 100 des deux côtés, 2E égale 10, si on divise par 2 des deux côtés, E égale 5 francs. Le prix des de c'était 5 francs, le prix de téléphone, 105 francs. Coûte bien 100 francs de plus, et les deux ensemble, ça fait bien 110. C'est malin comme ça, hein Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.